Ils savent que les échanges ont été filmés, ils commencent ah. à flipper, donc ils rétropédalent et ils lui offrent même une récompense, un poste d'ambassadrice de YouTube à travers le monde. Peut-être une manière d'acheter son silence. Elle va être embauchée, hein. je crois, par... Euh, non, non, elle YouTube. a refusé. Elle a refusé, ah, d'accord. Bah parce que derrière, YouTube lui a mis quand même une légère pression en lui disant, attends, tu vas pas poser ouais. ce genre de questions, on déconne pas. Laetitia va refuser le poste et on peut donc maintenant saluer son courage. Ouais. Et certains la comparent à Elise Lucet. Euh, Juncker, le président de la Commission européenne, la mission de lutter contre l'évasion fiscale. Il y a un précédent historique, c'est Mike Frost et Nixon. Il y a vraiment des choses à démêler qui restent encore pas très claires. Ce qui est sûr, c'est que l'employé de Google, lui, est allé trop loin. En caméra cachée, là, ça crève les yeux. C'est déjà une question hyper euh, difficile à répondre, monsieur Juncker. Tu parles des lobbies des sociétés. À un moment. Euh... Tu veux pas non plus te mettre euh, et la commission et, et YouTube, et tous euh, les gens qui croient en toi, euh, ados. Mmh. Enfin, sauf si euh, tu t'as pas faire long feu euh, sur YouTube, mais... Mais euh, la question que je me posais, c'est, euh, confier à quelqu'un qui a été ministre euh, des Finances pendant 18 ans du plus grand paradis fiscal en Europe, la mission de lutter contre l'évasion fiscale, est-ce que ce serait pas finalement un petit peu comme désigner chef de police un braqueur de banque On a une heure de retard, on rejoint Ozon Causé, qui nous en fait à manger. C'est ouf Il n'avait qu'une heure de retard qu'il Oh la ah, meuf ouais. qui se la raconte quoi Et du coup, cet après-midi, donc on passe la journée avec Ozon Causé. J'ai regardé une vidéo euh, de Ludo sur Ozon Causé. J'ai compris ce que c'est que d'être un Youtuber en le regardant lui. On va préparer l'interview de Juncker, ensemble. Ils vont nous former politiquement. Au début de l'été, le 14 juillet, on a eu un attentat très parti à Nice sur la promenade des Anglais. Je vais pas passer 10 minutes à expliquer à quel point... Réellement on est en train de faire une démonstration, la démonstration c'est qu'il y a un monde qui s'organise complètement en dehors des médias officiels.